Cette rencontre franco-allemande est organisée pour la première fois par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et rassemble donc 110 jeunes ici pour la compétition sportive, pour l'échange culturel et pour des activités, pour l'échange sur des thèmes, sur trois grands thèmes. qui sont la prévention des risques, la lutte antidopage et la double carrière. Das waren die drei großen Themen, die sich durch die vier, vier Tage Veranstaltung gezogen haben. Da haben uns wieder die Experten unterstützt. Herr Gerhard Treutlein vom Zentrum für Dopingprävention in Heidelberg und Herr Patrick Magaloff vom Komitee Olympique Sportif Français. Kreative. Doping? Dopage, oder falsch? Les sélections sont des sélections euh, régionales. Ces jeunes sont répartis en 8 équipes, ils ont entre 14 et 15 ans. On a joué avec eux et le but de notre animation c'était toujours d'entrer de en contact entre les français et les amants. On a, fait, on a fait un travail corporel et on a aussi sensibilisé les jeunes sur le franco-allemand, au sens où on a fait des ateliers, qu'est-ce que vous pensez des Allemands, qu'est-ce que vous pensez des, des Français. Sinon, on a repris le thème du sport au niveau vocabulaire, au niveau des Jeux, pour entrer en contact direct avec les jeunes. Jede Menge ähm, Sprachspiele. Wir sind auf den Sportplatz rausgegangen, äh, sind gelaufen, äh, den Wörtern hinterher und haben mit denen gespielt. Zich, zich, zich. Je savais, ai dit que c'était un W, le a que des nous important que Ebene, Jugendlichen näher kennenzulernen. J'espère surtout que les, les Français ont fait des progrès dans leur apprentissage ou la découverte de la langue allemande des, des Allemands dans la découverte de la langue française. Alors oui, interactif maison d'édition franco-allemande, pour je vous écoute. Les chambres étaient binationales, donc un emballeur allemand se retrouvait ensemble dans une chambre avec un emballeur français. Et euh, les animateurs linguistiques ont essayé de leur faciliter, faciliter un peu l'arrivée. Donc ils ont appris des petites phrases, des petits mots euh, qui peuvent, pour la communication nécessaire pour le quotidien. Alors vous allez devoir vous mettre en cercle et vous faire passer le ballon, sans vous aider de vos mains. Le retour est très positif, même si au début il y avait pas mal de réticence ou peut-être aussi un peu de peur, comment est-ce qu'on va parler l'un avec l'autre Il semble être de plus en plus à l'aise. On voit maintenant beaucoup de groupes franco-allemands se promener ensemble ou jouer ensemble dans les temps, moments de temps libre. Ils ont fait des grands efforts et on voit qu'ils sont aussi motivés. Output transcript: Ich bin der Recht. Ligue. Salut tout le monde. Bonjour, ça va? Ich liebe dich. Die Aktivitäten, das gut. Vielleicht machen wir es nächstes Jahr. Machen wir weiter. Wir hoffen, Mama. Wir hoffen, wir hoffen und wir hoffen, hoffen auch, dass die, dass die Jugendlichen einfach die Erfahrung von hier mit ihren Alltag reinnehmen und. Äh, Und einfach das freundschaftliche Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich darüber hinaus bilden. C'était très intéressant. Ouais, c'était ouais, bon. ouais, euh, vachement bien, c'était une bonne expérience.